Et yo les gens, aujourd'hui on se retrouve. D'abord, c'est qui le petit commentateur Eh bah ben, c'est Wiz, un des grands vainqueurs du TZRC du 03K. Euh, avec deux autres membres de la Tips. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le CD numéro 30 avec une quad feed arc-en-ciel. Donc voilà, je me retourne et je fais un collate, insta sur le DSR et boum Quad feed. Arc-en-ciel, les gars, une de mes premières. Franchement, je suis content de la commenter pour le CDD et franchement, ça me fait grave plaisir. Voilà, c'était tout pour moi. C'était TipsWiz et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde! Donc, salut à tous, c'est TipsIron et je suis de nouveau avec Tipsatex. Salut tout le monde pour vous commenter aujourd'hui euh, le deuxième clip du dimanche euh, fail. Voilà, donc euh, bah, c'est parti, on va y aller tout de suite. C'est un clip que j'ai rentré il y a même pas une heure. Au moment où on commande ça, je suis sur un corps en MME. Et là, la triple une balle qui le cam finale qui passe pas. Le seum absolu. Donc là, on, on voit en troisième personne, hein, les gars s'alignent parfaitement. Je tire et limite ça traverse le troisième. J'ai vérifié sur sa vue, euh, vraiment ça le. Ça, ça le touche le gars et ça le traverse. Quoi. Bon alors euh, pourquoi euh, pas la triple une balle et juste une collate Alors euh, parce que arriver à 75, puis vous êtes à 73, en fait vous devez directement arriver à 75, vous pouvez pas. Allez, plus que 75, c'est pour ça que ça s'est arrêté juste à une collate, pas ouais. une triple, une balle. Donc euh, voilà pourquoi euh, il a le seum. Voilà pourquoi le, le seum, seum. absolu. <rire> J'aurais dû mettre la triple, une balle, qu'il y ait Voilà, donc bon, euh... c'est tout pour ce dimanche. J'espère que vous avez aimé ces deux petits clips commentés euh, par nous deux et par Wiz, nouveaux membres. Voilà, on se retrouve dimanche prochain. Allez, salut tout le monde. Ciao.